Horoscope de cette semaine premier décan une bonne nouvelle l'arrivée de Vénus dans le signe ami des Gémeaux c'est toujours une bonne configuration pour vous parce que l'amour vous fait voyager ou alors vous êtes heureux de pouvoir voyager de pouvoir partir en voyage en tout cas cette Vénus elle reste dans votre premier décan toute la semaine et euh, à partir du 9, hein, donc à partir de samedi, euh, et donc vous allez l'avoir à peu près pendant une semaine, dix jours, et euh, donc vous pourrez euh, avoir des bonnes nouvelles de quelqu'un que vous aimez qui vit à l'étranger, vous pouvez aussi euh, partir à l'étranger, vous pouvez euh, rêver à quelqu'un qui euh, n'est pas de votre milieu ou euh, qui euh, comment dire, euh, n'est pas de votre religion, qui n'est pas de votre culture, enfin bref, vous savez il y a le côté différence. Hein? Avec Vénus en neuf, vous euh, tombez sur quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme vous, et euh, bon bien évidemment euh, ça peut créer du dépaysement, hein? et c'est en fait, ce qu'il y a derrière cette Vénus en Gémeaux, il y a un amour du dépaysement, une envie de changer d'endroit, de voir d'autres choses que ce que vous voyez tous les jours, ou alors peut-être de changer de partenaire aussi. Hein? Ça peut avoir... un... Mais bon non, je plaisante! Deuxième décan de la Balance dans votre horoscope de cette semaine, c'est un petit peu moins euh, sympa euh, que pour le 1er décan euh, qui donc à Vénus, vous, vous avez Mars, hein, c'est le contraire de Vénus, c'est-à-dire c'est une planète un petit peu guerrière, alors elle n'est pas dans votre signe, hein, c'est sûr, donc c'est moins, moins important, mais elle est quand même dans votre secteur de carrière, donc il y a euh, un rush, il y a quelque chose, il faut que vous vous dépêchiez de faire quelque chose, que vous terminiez un travail, mais euh, en face il y a Saturne qui s'oppose à Mars et vous avez forcément des bâtons dans les roues, euh, des gens qui vous distraient, qui vous empêchent d'avancer, on, on vous empêche d'aller aussi vite que vous voudriez aller et de terminer ce que vous avez à terminer euh, au moment où vous l'aviez prévu. Donc bon, ce sont des empêchements, ça n'ira pas plus loin que ça et en plus de ça, ça ne va pas durer puisque Mars, euh, vous savez on l'a, euh, quand c'est en dissonance, ça dure deux 3 jours, pas plus. Hein, euh, euh, bon vous pouvez aussi vous disputer avec quelqu'un, hein, avec votre euh, conjoint euh, si vous êtes marié ou avec votre boss, avec un enfant, hein, Mars c'est aussi euh, souvent euh, des disputes. Troisième e décan, il euh, n'y a pas grand-chose hein, dans votre ciel jusqu'à mardi, il n'y a même aucun aspect vraiment euh, intéressant, euh, ben après après mardi c'est le soleil qui euh, sera en, en bon aspect avec votre décan. Alors bon, le soleil ce sont les buts que vous poursuivez, c'est votre rayonnement personnel, c'est la façon dont vous vous voulez que les autres euh, vous voient et vous perçoivent. Donc euh, vous serez certainement quelqu'un euh, euh, qui, qui, qui attirera euh, comme ça euh, les autres parce que vous aurez de la présence, vous aurez de l'humour, vous, vous serez euh, un petit peu comédien, mais euh, bon ça vous réussira, on sera euh, euh, on aura envie de sympathiser avec vous, même si vous êtes dans un endroit où il n'y a que des inconnus par exemple, vous attirerez et euh, spontanément les gens viendront vous parler ou c'est vous qui irez spontanément parler aux gens, et, et ça c'est toujours bien hein, parce que dans notre vie c'est important de créer du lien, hein. plus on crée de liens et plus euh, je veux dire, plus on, on apprend des autres et plus les autres apprennent de nous, donc euh, c'est une bonne période pour vous, ça va durer une semaine, dix jours, pour créer du lien. Musique Vendredi et samedi seront d'agréables journées avec la Lune en Lion et pour vous Balance, c'est votre signe d'amitié, donc vous aurez une attitude déjà amicale vis-à-vis -vis des autres, et puis on peut espérer que les autres auront la, la même attitude vis-à-vis -vis de vous, c'est-à-dire que si vous avez besoin qu'on vous rende un service, qu'on vous aide, euh, bon, vous n'aurez qu'à demander, et pareil euh, si vos amis ont besoin de vous, vous serez là. Ça en ce qui vous concerne j'en suis sûre parce que la balance elle est toujours là quand on a besoin d'elle, ce qui n'est pas toujours le cas de vos amis, mais bon, a priori si vous les avez choisis comme amis, c'est qu'ils correspondent à votre nature. Hein. Euh, les amis qu'on se choisit, ce sont vraiment un peu comme des frères et sœurs qu'on n'a pas eus, qu'on aurait aimé avoir, euh, et euh, ce sont des gens avec qui on se sent totalement soi-même, ce qui n'est pas le cas en amour. Je serais ravie de vous retrouver la semaine prochaine,